Bienvenue à ce dernier talk de la Paycon FR. Vous pouvez encore changer hein, si jamais ça ne vous intéresse pas, que vous êtes perdu, encore 30 secondes. Euh, voilà, on a beaucoup parlé de technique, euh, ces, ces quatre ou ces deux derniers jours, selon si vous étiez à au sprint ou pas. Euh, donc moi, je vais vous proposer quelque chose d'un peu différent. Euh, je veux dire, euh, asseyez-vous confortablement. En plus, les sièges sont sympas. Sortez votre bourse à dé, vos fiches de perso, euh, aiguisez vos crayons. C'est parti votre groupe d'aventuriers errait depuis des heures dans le marais des itérations molles. Depuis des heures, des heures, euh, enfin je veux dire en plus. Euh, vraiment un terrain, il euh, faut utiliser euh, trois points de mouvement pour faire un pas, enfin l'horreur quoi. Et euh, bon, au, au, au, jet au, au hasard d'un jet de fouille un peu hasardeux, euh, votre mèche finit par tomber sur euh, un vieux grimoire. Les secrets de Numbi. Bonjour, je m'appelle Sarah Diogirard et du coup je serai votre maître du jeu aujourd'hui. Donc, un petit peu de contexte peut-être parce que c'était un petit peu violent comme entrer en matière, désolé. Vous étiez du coup donc dans le marais des itérations molles et pourquoi donc vous, vous êtes retrouvés là Comment ça s'est passé bah En fait, alors... La paladin, enfin, on l'aime tous vraiment bien et elle tape vraiment très très fort et d'ailleurs elle tape vraiment très très fort parce qu'elle a mis tous ses points de carac dans la force physique et pas beaucoup de points dans l'intelligence du coup elle a dit ouais non mais en fait j'ai une super idée, on va transférer tout notre butin, on va le, le convertir en pièces d'argent comme ça on aura beaucoup plus de pièces euh, donc on sait tous que bah, une pièce d'or c'est 12 pièces d'argent et euh, du coup vous avez dégainé votre plus beau interpréteur Python et hop euh, vous avez écrit ce code alors je ne sais pas si c'est lisible ou pas en fait moyen <rire> alors comme, euh, oui, comme il y a beaucoup de codes ça va peut-être être un peu compliqué euh, mais en gros grosso modo euh, j'ai une liste d'or que j'ai donc j'ai aléatoirement parce que voilà euh, j'ai une liste d'argent qui initialement est vide et ensuite je fais une boucle fort et à chaque fois j'appeinte ma valeur sur la liste et là on voit que du coup ça prend 800 millisecondes pour faire la conversion donc c'est pas très rapide euh, La mage a dit non non non mais il ne faut pas faire ça comme ça on va faire un truc vachement plus pitonique On va faire des, des, des list comprehension donc il paraît que ça se dit attention de liste en, en français mais c'est toujours un peu bizarre euh, Et effectivement ça marche vachement mieux on est deux fois plus rapide On est en 400 millisecondes au lieu de 800 donc euh, bah, c'est quand même un speed off 2 fois 2 donc c'est pas rien Mais bon c'est pas encore parfait euh, et c'est pour ça que vous vous retrouvez, du coup, à patiner là, dans cette espèce de marée, ça n'avance pas, euh, ça prend des heures à calculer. Euh, euh, là, c'était quand même une opération très simple, enfin, je veux dire, une multiplication par un scalaire, et ça prend quand même vachement de temps. Et donc la mage, euh, qui un petit côté quand même toujours fourré le nez dans les bouquins, a tout de suite commencé à lire son tout nouveau grimoire, et a fait « Ah, mais euh, j'ai une solution !» Ça s'appelle les arrêts NumPi. Euh, les arrêts NumPi, c'est vachement mieux que les listes, c'est stocké beaucoup plus efficacement en mémoire. Alors en effet, les listes Python, c'est vraiment cool, c'est flexible, on peut mettre n'importe quoi dedans, on peut rajouter n'importe quoi à la fin comme on veut, c'est génial pour ça. Mais bon, par contre, bon, quand on regarde un peu ce qui est en dessous, c'est un peu le bordel quand même, euh, si vous me pardonnez l'expression. On voit que ben, en fait, la liste c'est juste une liste de pointeurs et ensuite à chaque fois il faut aller refaire un, un deuxième euh, accès pour pouvoir récupérer le contenu du pointeur. Bon, euh, c'est un peu long, alors que la numpy euh, donc qui se base sur le fait que c'est Python c'est basé sur du C, stocke ça très proprement comme un arrêt c en mémoire. Et euh, du coup on a un pointeur au début et ensuite toutes les données qui sont toutes du même type, donc qui prennent toutes le même nombre de bits en mémoire, euh, peuvent être stockés bien proprement, on peut itérer proprement, c'est vraiment parfait. Et au loin, peut-être, vous voyez là, peut-être par là-bas, une ombre d'une tour, c'est peut-être la sortie, le moyen de sortir de ce, ce marais où vous tournez en rond depuis des heures. Donc on, on va aller dans cette direction et on va s'approcher donc de la tour de la vectorisation. Euh, alors là j'ai un peu menti parce que le, le, le titre initial c'était genre usage avancé de NumPy et bon ça c'est pas vraiment un usage avancé parce que c'est un peu le premier truc qu'on apprend en NumPy mais après ça fait mal à personne de revoir les bases donc on, on, on va voir et du coup la, la première base c'est les, les boucles forts quand on fait du NumPy c'est pas bien mais genre euh, vraiment pas bien genre euh, tellement pas bien qu'en fait euh, si je reprends mon code initial que je mets juste les choses dans un numpy array on était, je ne sais pas si vous vous en rappelez, autour de 800 millisecondes et là maintenant on est à 3 secondes donc enfin je veux dire c'est non pourquoi bah, Parce qu'en fait à chaque fois qu'on repasse de numpy vers Python, on recrée un objet Python pour notre petit bloc mémoire numpy et euh, bah, du coup on a une overhead et bah, du coup c'est de pire en pire. par contre ce qu'on peut faire avec numpy c'est de la vectorisation, donc directement silver égale 12 fois gold et on a euh, l'opération qui se propage en place euh, elementwise sur euh, tout le, tous les éléments du, de l'array et là on est en 300 millisecondes donc on est plus de 10 fois plus rapide par rapport à la l'attention de liste donc ça, euh, ça c'est plutôt pas mal Ok, cool, donc maintenant euh, euh, on a la vectorisation, hein euh, on va pouvoir utiliser cette capacité pour calculer les parts de butin de tout le monde dans le groupe. Parce que oui, alors, euh, vous êtes un groupe très démocratique, égalitaire et tout ça. Euh, mais alors en fait, bon, la barde, elle a que 0,7% du butin, parce que bon, en fait, elle passe quand même 50% de son temps à chanter et 50% de son temps à jouer avec son hypogriffe miniature, donc il faudrait pas pousser non plus, quoi. Euh, bon la mage elle a 1 parce qu'elle euh, fait son boulot pas de problème euh, la chef de groupe bah, elle a réussi à négocier 1.3 c'est quand même elle qui fait euh, les, les demandes de subventions et tout l'administratif c'est un peu long donc euh, elle a droit à un peu plus euh, la paladin elle a 2 personne ne sait trop pourquoi mais comme elle tape fort on n'a pas posé de questions donc... et la ranger elle a une, par, une part régulière, euh, normale comme, euh, comme la mage elles font leur boulot elles ont une part tout va bien donc, bah, vous avez tout mis dans des arrêts numpy, et puis vous avez fait la multiplication, et puis numpy l'a fait non. Je veux pas. Operations could not be broadcast together with shapes 10 and 5. Euh, what Et en fait, euh, vous êtes approché de la tour, hein, mais au pied de la tour, il y a un espèce de, de, de labyrinthe, euh, labyrinthe de l'indexation et du broadcasting. Et bon, bah, c'est parti, on va falloir sortir du labyrinthe maintenant au point où on en est. On n'a pas des masses de choix. Un, donc, comme toujours, euh, le salut va venir de votre mage qui passe vraiment beaucoup de temps à lire la doc. Et c'est bien de lire la doc il y a plein d'informations. On lise les docs des librairies que vous utilisez. Tiens, euh, <rire> ah, ça y est, j'ai compris. La vectorisation, en fait, euh, en dessous, ça utilise du broadcasting. Le broadcasting, euh, c'est le mécanisme de NumPy qui permet, va permettre en fait, de matcher la dimension de deux arrays. Euh, donc, en fait, là, euh, vous me direz, mes deux arrays, tout à l'heure, on a multiplié un scalaire et un array, mais en fait, un scalaire, c'est juste un array de dimension 0. Euh, les scalaires, c'est des dimensions 0, les vecteurs, c'est des dimensions 1, les matrices, c'est des dimensions 2, et puis après, vous pouvez monter les tenseurs, les machins. Les gens qui font de la physique savent qu'on peut monter à plein de trucs, c'est très rigolo de manipuler des objets qui n'ont une dimension 8, 9, ouais. euh, Donc en fait, quand tout à l'heure, alors je suis vraiment désolée que du coup le contraste soit pas très bon, quand tout à l'heure on a multiplié notre gold par 12, en fait, qu'est-ce qu'on a fait, c'est qu'on a... Euh, Numpy, il a dit « Ah, en fait, tu veux multiplier quelque chose qui est de dimension euh, 10 et j'ai quelque chose de dimension 0 ». Donc je vais dupliquer 10 fois mon, mon truc de dimension 12, je vais faire un vecteur de dimension 10 aussi, et hop, du coup, après, je peux faire des opérations élément par élément, et ça va super vite. Euh, donc le truc, c'est que donc, mon vecteur, par exemple, de butin, c'est un vecteur de dimension euh, 1, c'est un vecteur, donc il va être congru, enfin, donc équivalent à un vecteur, de, à un vecteur ligne. Et euh, du coup, tout à l'heure, on a essayé de multiplier deux vecteurs lignes, et ça ne marchait pas nous, il nous faudrait un vecteur ligne, et un vecteur colonne pour pouvoir remplir la matrice à l'intérieur. Comment est-ce qu'on peut faire ça On peut utiliser np.newaxis. Donc là, on voit que euh, j'indexe, je récupère, donc les deux points, c'est pour dire je récupère tous les indices, et le newaxis est dit, mais par contre, tu me rajoutes un nouvel axe. Euh, et du coup, j'ai une nouvelle dimension qui est 10,1, donc une, un vecteur de dimension 2, Enfin, un array de dimension 2 qui est en fait un vecteur colonne. Euh, c'est quoi NP new axis Ça a l'air un peu mystique. En fait, en dessous, c'est juste non. C'est un alias de numpy pour non qui permet euh, juste d'être plus explicite euh, que quand on utilise non. Donc explicit is better than implicit, blablabla. Bon, par contre, c'est un peu long à écrire, donc à vous de voir lequel vous préférez, entre new axis ou non. Mais dans les deux cas, ça vous, va vous permettre de rajouter une dimension sur vos vecteurs qui est euh, sans doute un des problèmes qu'on a le plus avec... Euh, quand on, manipule, quand on commence à manipuler NumPy, qui est « Ah, j'ai mon vecteur et je veux le multiplier avec une matrice, elle n'est pas dans le bon sens, comment est-ce que je le change de sens ?» Donc voilà, euh, mon, mes butins alignés en colonne, multipliés par mes parts de butins qui sont en ligne, et je récupère ma matrice qui est donc mon produit extérieur, mon outer product, euh, qui me dit donc bah, sur le premier butin, euh, la barde avait 10,5 pièces d'or, et euh, la mage en avait 15, etc. Sur mon deuxième butin, la barde avait 28,7, etc., etc. Tout est calculé, c'est pratique, vous gagnez du temps. Euh, ben, je veux dire, euh, voilà hein, je, je vends très, très bien des solutions data-driven pour les groupes d'inventuriers un, n'hésitez pas à me contacter. Euh. <rire> si on est en plus de dimension 1, c'est un peu plus facile, on a quelque chose qui s'appelle le transpose, qui va donc inverser euh, les lignes et les. enfin le la, la dimension selon les lignes et la dimension selon les colonnes. Ça ne marche pas sur les arrays, sur les vecteurs, parce que les vecteurs sont de dimension 1, donc ils n'ont pas deux dimensions, on n'a pas du coup une deuxième dimension inversée, donc c'est pour ça que c'est toujours un peu pénible. Donc euh, notre chef de groupe, ah euh, oui, moi je suis très data driven, je suis moderne. Euh, du coup on va je vais calculer en fait les attributs pondérés pour chaque membre du groupe. Donc qu'est-ce que j'entends par attributs pondérés euh, En fait, chaque membre du groupe, il a un certain nombre d'attributs. Euh, la santé, euh, la vitesse, la force, le nombre de points de mana. Euh, et donc là, voilà, j'ai dans la liste, donc toujours dans le même ordre, j'ai euh, ma barde, mon, euh, mon mage, mon chef de groupe, mon palouf et euh, mon ranger. Donc tout va bien et, euh, et j'ai aussi du coup les contributions en gros on va prendre pour les poids les mêmes choses que les, les parts de butin on va considérer que comme du coup la barde elle s'occupe pas trop du groupe 50% du temps bah, elle a une, sa contribution à la force de l'équipe est un peu plus faible quoi. et euh, du coup on peut voir que là on a une dimension 5 et 4 et là on a un arrêt de dimension 5 donc si on essaye de les multiplier tel quel on va encore avoir un broadcasting error blablabla, bla bla, euh, vous n'avez pas fait ce qu'il faut c'est pas bien euh, alors que du coup si on utilise la transposée, donc transpose ou pointé qui est quand même beaucoup plus court même si encore une fois explicit is better than implicit enfin bon pointé, si vous avez fait des maths ça vous dira sans doute quelque chose euh, on récupère euh, du coup un attribut qui va être de taille 4 par 5 fois un quelque chose par 5 et du coup ça se calcule bien on est content, on est heureux, c'est génial. Alors, la barbe, qu'on a un peu marre quand même que ses oreilles sifflent, qu écoutait quand même ce qui se passait, dit hein. oui, alors je voudrais quand même dire, hein, mais là, pour l'instant, on a dit qu'on gagnait de l'argent à chaque fois, alors qu'il y a quand même quelques fois où, euh, ben, bah, c'était pas vraiment positif, hein, si on fait le, la somme des frais engagés versus ce qu'on a récupéré, enfin, on s'est quand même des fois un peu planté. Oui, alors NumPy peut vous aider aussi pour ça, si vous avez une euh, liste, euh, vous avez des possibilités pour indexer euh, une liste, pardon, un numpy array, vous pouvez l'indexer de plusieurs façons. Donc Effectivement, comme une liste Python, en utilisant les index et tout ce qu'on connaît avec les deux points pour récupérer euh, par exemple euh, l'out de 2 à 8, on va récupérer toutes les vale tous les indices entre 2 et 8, etc. Euh, mais on peut aussi indexer ça avec des boulets. Hein. Donc par exemple, là j'ai mes parts de butin, version non censurée, donc quand on a gagné des sous et qu'on en a perdu, et si je récupérais que les valeurs positives, parce qu'on a un état d'esprit positif, euh, je fais une comparaison, ça me donne un vecteur de booléen, donc euh, false, true, true, false, etc. Et je peux utiliser ce euh, vecteur de booléen ensuite directement pour réindexer euh, mon vecteur initial. Donc je vois que là, on a gagné une fois 5, une fois 8, une fois 30, une fois 58. Donc ça fait partie des choses qui sont vraiment sympas avec NumPy, c'est qu'on peut indexer soit avec des entiers, soit avec des booléens. Et euh, comme on peut indexer avec des booléens, on peut faire des trucs cool avec les booléens. Donc par exemple, euh, on peut utiliser np.logicalHunts qui va faire un et logique, élément à élément. Donc euh, je vais récupérer les valeurs qui sont à la fois plus grandes que 5 et à la fois inférieures à 30. Donc là je récupère et effectivement j'ai bien 5, 8 et 30. Euh, et on peut faire des choses de plus en plus complexes évidemment on peut euh, faire un hand, un or un xor hein, et chaîner tout ça et faire des expressions, des one-liners qui font deux pages et demie euh, mais c'est un one-liner du coup ça compte pas et... <rire> bon c'est le moment où la ranger arrive et fait bon alors c'est pas tout ça hein, mais pendant que vous étiez en train de jouer euh, j'ai été faire un peu de, du repérage, j'ai récupéré euh, des infos donc j'ai euh, tous les niveaux de difficulté pour euh, tous les donjons les plus proches et euh, du coup, on va sans doute pouvoir essayer d'en faire quelque chose. Euh, donc tous les niveaux de difficulté pour tous les donjons les plus proches. Euh, donc on a les 10 donjons les plus proches. C'est bien connu que tous les donjons ont toujours exactement 12 niveaux. C'est beaucoup plus pratique. Euh, et donc avec un niveau de difficulté euh, plus ou moins croissant. Enfin, ça dépend un peu des fois. Il euh, y a des donjons bizarres, mais... Et, euh, et l'idée, euh, c'est qu'on voudrait récupérer du coup, euh, les, les valeurs euh, de difficulté des donjons 1, 4 et des 7 pour les, les niveaux 0, 2 et 3. Alors ne me demandez pas pourquoi, hein, mais euh, on veut absolument ça. Euh, premier truc, on dirait ah bah, bah, c'est facile, hein, du coup c'est des index, c'est des, euh, des entiers, je vais juste lui passer euh, 1, 4, 7 et 0, 2, 3, et là il nous renvoie trois valeurs. Alors, ce qui n'est pas exactement ce qu'on voulait, parce qu'en fait on voulait euh, le niveau de difficulté, enfin euh, normalement on devrait en avoir 9 quoi. Et en fait il nous a renvoyé le niveau de difficulté du floor 0 pour le donjon 1, et du floor 2 pour le donjon 4, et du floor 3 pour le donjon 7. Comment est-ce qu'on fait On utilise iX, donc iX euh, dash, iX underscore, euh, qui va en fait créer la grille... Euh, il va faire un produit cartésien. Donc il va créer 1-0, 1-2, 1-3, et ensuite 4-0, 4-2, 4-3, etc. Euh, et du coup, comme ça, on récupère bien nos 9 valeurs telles que souhaitées. Euh, donc on peut, on peut, on peut vérifier, hein, si vous ne me croyez pas. Euh, si je récupère euh, la valeur du deuxième floor du quatrième donjon, euh, deuxième floor, top, quatrième donjon, 35. Deuxième floor, quatrième donjon. Hop, hop, hum, je vois rien. 1, 2, 3, 4, 1, 35. C'est bon. Euh, la ranger a apporté plein d'informations, elle dit oui, j'ai aussi mis tous les objets qu'on peut trouver sur chaque étage du donjon. Euh, donc euh, alors les objets sont codés par un numéro parce que pareil NumPy aime bien les numéros donc on code tout avec des chiffres euh, Un, par exemple ça va être juste on va avoir des pièces d'or Deux, on va peut-être avoir une potion de régène et puis on va avoir des vraiment trucs genre 10 c'est l'artefact de la mort qui tue, et euh, etc euh, moi j'ai besoin de l'objet numéro 8 par exemple euh, je voudrais savoir où est-ce que je peux l'avoir donc on pourrait faire un euh, object.dungeons égal égal 8 pour créer ce masque euh, euh, ce masque booléen comme on a fait tout à l'heure et le repasser comme on avait fait pour les loot les, le butin euh, on peut aussi utiliser une fonction qui s'appelle isin qui dit donc en fait euh, je voudrais récupérer les valeurs euh, telles que objects in dungeon vaut 8 et euh, je veux les valeurs non 0 donc les valeurs qui sont à vrai puisque un booléen 0 1 c'est pareil quoi euh, donc les valeurs non 0 et, et du coup je vais récupérer les coordonnées donc l'objet numéro 8 est présent dans le donjon euh, 2, 4, 6, 8, 9 et dans le donjon 2 il est, ré, il est présent au, euh, à l'étage 11 dans le donjon 4 il est présent à l'étage 7 etc euh, on peut, isine l'avantage du coup c'est pas juste d'être un alias pour égal égal sur une valeur ISIN en fait ça permet de récupérer toutes les valeurs qui sont dans une liste donc si par exemple j'ai la liste np.range qui va me donner, c'est un équivalent de range de 10 à 20 en version NumPy, donc ça va me donner la liste 10, 9, 10 11, 12, 13, 14, 15, 16, jusqu'à 19. Euh, je vais récupérer tous, tous les objets qui sont dans 10, 11, 12, etc, 19. Et bien en fait, j'ai 10, 10, 13, 10, 12, 17, 18. Donc c'est bien pratique. Alors, euh, oui, des trucs. Euh, là, c'est des matrices dans tous les sens, mais des fois c'est un peu grand, je voudrais utiliser un tri. Et comment est-ce que je trie, autant comment je trie un vecteur bah C'est super facile. Bon, j'ai une liste Python, j'ai sort, euh, un arrêt numpty, j'ai np.sort, et ça me trie toute la liste. Mais par contre, comment je trie euh, une, quelque chose qui a plus d'une dimension, donc euh, un, une matrice par exemple Alors le plus simple pour trier une matrice par une colonne, c'est d'utiliser ArcSort. ArcSort, en fait, il va euh, vous renvoyer euh, les, les index. De telle fa... dans lesquelles il faudrait prendre votre matrice pour qu'elle soit triée. Donc, là je veux trier par ma première colonne, donc 72, 68, 65, 82, 67. Et ArcSort me dit, en fait, si tu veux les prendre du plus petit au plus grand, il faut d'abord que tu prennes 65, la deuxième, 65, la quatrième, 67, le premier, 68, le zéroième, 72, et le 82. Et alors, c'est vraiment pratique. Euh, parce que du coup en fait je peux à la fois utiliser ce, ce sorteur, ce, ce, cet index de tri euh, pour le donner aux attributs et ma colonne mais ma matrice est bien triée et on peut vérifier en fait qu'il a vraiment trié en gardant les, les lignes ensemble enfin il n'a pas juste trié la première colonne en mélangeant les lignes, il a vraiment tout bien trié comme il faut et euh, d'autre part, si j'avais d'autres choses qui étaient dans le même ordre, genre par exemple j'avais ma liste de noms qui correspondait à mes noms de ligne et eh je peux lui aussi lui donner l'index de tri et il va me donner euh, les, euh, les noms de ligne dans le bon ordre euh, donc ça veut dire qu'en fait on peut avoir un moyen de, de passer un tri d'une un, matrice à une autre ou voire à plusieurs autres matrices pour s'assurer que toutes ces données restent cohérentes et restent dans le même ordre euh, même après qu'elles aient été triées bon là on, maintenant qu'on on commence à avoir quelques bases euh, sur le broadcasting euh, sur comment on peut faire des trucs un peu rigolos avec les index on va pouvoir euh, commencer à, à faire des trucs rigolos ah non si il me manque encore un, un, une petite astuce euh, donc comme je vous ai dit euh, les arrêts NumPy ça monte en dimension 2, en dimension 3 en dimension tout ce qu'on veut donc là on va être en dimension 3 et on va considérer le nombre de pièces d'or que chaque personnage a ramassé par donjon et par étage, donc on a trois dimensions les personnages du groupe les donjons, les étages euh, donc là je vous ai montré par exemple euh, les valeurs pour le premier donjon euh, donc sur le premier donjon la barde, a ramassé 43 pièces d'or au premier étage et 32 au dernier. Euh, le mage, a ramassé 30 pièces d'or au premier étage, 49 au dernier, etc. Et là, maintenant, je voudrais juste récupérer euh, les, les valeurs aux derniers étages parce que c'est là où, euh, euh, je sais pas, c'est là où on a le plus de pièces. Euh, euh, et euh, du coup, euh, une solution, c'est d'utiliser les deux points qui disent euh, « prends » tout sur tous les indices pour donc ma première dimension qui est les donjons, ma deuxième dimension qui est euh, les personnages, et sur la dernière dimension, prends-moi moins 1, donc c'est comme sur les listes Python, prends-moi juste la dernière colonne. On peut aussi utiliser un truc vraiment cool qui s'appelle l'ellipsis, donc c'est trois petits points, et euh, on a le droit d'utiliser une ellipsis par index, et euh, l'ellipsis il va juste remplir de manière à ce que vous ayez le bon nombre de dimensions. Donc là, ici, ça va remplacer deux points, virgule deux points. Si vous aviez quatre dimensions, ça aurait remplacé deux points, virgule deux points, virgule deux points, etc. etc. Donc c'est plutôt pratique. Et euh, un autre, une autre petite astuce dans le genre euh, des trucs pratiques euh, qui arrivent. Euh, on peut, euh, imaginons qu'on veut calculer la contribution de chaque point d'attribut du personnage au butin. Donc c'est un petit peu tiré par les cheveux, mais en gros, ça serait un peu l'idée de dire euh, quel point d'attribut il faudrait qu'on augmente le prochain coup, qu'on peut augmenter une carac pour maximiser notre butin. Quoi. Euh, alors pareil, on se retrouve avec une première matrice qui est de dimension 5 et 4, et de l'autre côté, on a, on a nos butins sur nos derniers donjons, qui donc de dimension là, on a que 3 donjons, euh, donc 3 et 5, puisque du coup, on a 5 personnages, 3 donjons. Et donc on peut le faire avec du broadcasting en faisant comme on a fait tout à l'heure en fait, on va reprendre, rajouter un nouvel axe euh, à la fin des donjons et on va diviser par les attributs. Et, mais ça commence à être vraiment abstrait, enfin je veux dire de manipuler de tête des matrices de dimension, de, de, de, enfin pas des matrices de dimension 3 en fait, des, des, des tensors de dimension 3 et de savoir comment il faut les diviser. On peut utiliser la notation d'Einstein. Alors, euh, je ne sais pas qui a des souvenirs ou d'algèbre ou de physique. Euh, la notation d'Einstein, c'est un moyen décrire de, de manière compacte des sommes sur des produits matriciels et vectoriels. Et euh, ça se lit comment, en fait Ça se lit, j'ai une première matrice qui est indexée par I et J. J'ai une deuxième matrice qui est indexée par J et K. Et ce que je vais récupérer à la fin, c'est euh, un tenseur qui est indexé par I, J et K. Alors, pourquoi euh, Ma première matrice, c'est mes butins. I euh, c'est euh, les, les donjons J c'est mon mes personnages combien ils ont récupéré dans chaque donjon ma deuxième matrice c'est mes attributs J c'est mes personnages K c'est les différentes caractéristiques de mes attributs et donc je récupérais une matrice qui lit mes donjons, mes personnages et mes attributs donc k et euh, donc vous pouvez voir alors, non, vous pouvez sans doute pas voir mais vous pouvez me croire sur le fait que euh, en fait c'est deux calculs sont équivalents, sauf que bon, celui-là est tronqué parce que le vidéoprojecteur n'est pas assez bas mais euh, on récupère les deux mêmes matrices sauf que dans ce cas-là je trouve que, que c'est beaucoup plus clair de comprendre ce qui s'est passé avec une notation d'Einstein euh, que euh, d'essayer de faire le broadcasting de tête et du coup NumPy va faire le broadcasting pour nous en dessous euh, donc pour utiliser la notation d'Einstein c'est np.einsum Bon, c'est là où on va commencer à faire des trucs rigolos euh, la ranger va dire, oui, alors en fait, vous savez, surtout les trucs qu'on utilise depuis le début avec des pièces d'or, en fait, la pièce d'or, elle n'a pas la même valeur selon le pays dans lequel on est, donc en fait, il va falloir qu'on fasse des conversions. Euh, alors, on a nos devises, on a quatre devises, on a été dans quatre pays, alors le nord, le sud, l'est, l'ouest, enfin, un, un, un, voilà, un environnement géopolitique totalement réaliste, quoi. Euh, on a récupéré du coup nos butins, heureusement on a noté où est-ce qu'on les a récupérés. Et du coup on a la conversion des devises, on a la liste avec la première colonne, c'est la devise dans laquelle était le butin, la deuxième colonne c'est la, la valeur du butin en pièces locales. Et euh, du coup euh, on voudrait multiplier les deux, qu'est-ce qu'on va avoir besoin de faire euh, Alors moi ce que je ferais dans un premier temps c'est de dire bon ben bah, je prends... Mais de mes valeurs et je vais calculer les conversions pour toutes les devises avec du broadcasting. Donc là encore une fois, je refais un coup de broadcasting pour passer de ma colonne, euh, donc en fait à partir du moment où je l'indexe, ça va devenir un vecteur, je refais un vecteur colonne, je multiplie par mon vecteur ligne, hop, j'ai mon produit euh, extérieur comme tout à l'heure et ensuite euh, eh bien, je vais utiliser sur euh, du coup hop, ça. Et ça, oui, j'aurais pu le mettre dans une variable, mais bon, c'était pour montrer qu'on pouvait le faire en one-liner, parce que c'est rigolo, les one-liners. Euh, donc, ça, ça cette matrice-là, je vais l'indexer avec, euh, du coup, ma première colonne. Mais si je donne que ma première colonne, NumPy, il va me renvoyer euh, toute... Enfin, il me renvoie la ligne à chaque fois. En fait, il faut que je lui, comme je veux récupérer qu'une seule valeur par colonne, je lui donne euh, un np.arrange pour lui dire pour chaque, euh, chaque valeur que tu me donnes. Et je, chaque ligne, je veux prendre une valeur. Et euh, donc la valeur de ma colonne pour savoir quelle colonne il faut que je sélectionne, la valeur de ma devise pour savoir quelle colonne il faut que je sélectionne. Et euh, du coup on récupère bien ce qu'il faut. Euh, le, je vais commencer par celui-là parce que le taux de conversion est plus simple. La dernière ligne qui vaut 0,14, on voit qui va renvoyer bien 280. Sinon vous pouvez faire aussi 1,8 fois 560 de tête, mais c'est moins rigolo. Un petit dernier détail qui était enfui tout au fond de la, de la, de la doc. Euh, comme ai dit, je ne sais, sais pas si vous vous rappelez au début, j'ai dit que les arrêts étaient stockés comme des, des arrêts C. Et en fait, on peut aussi les stocker comme des arrêts euh, Fortran. Euh, C'est quoi la différence Les arrêts C sont optimisés pour les, les accès séquentiels en ligne. Les arrêts Fortran sont stockés de manière transposée pour, être, euh, pour faciliter les accès séquentiels en colonne. Et donc si par exemple vous avez une très très grosse matrice et vous voulez euh, sommer euh, colonne par colonne le, le nombre d'éléments que vous avez dans la colonne, si vous le faites en, avec un ordre en C, vous êtes en 144 millisecondes, si vous le faites avec un ordre en 130, vous êtes en 60 millisecondes, deux fois plus rapide. Attention, il faut vraiment que les données soient stockées en ordre FORTRAN. Il ne faut pas juste faire un transpose comme on l'a vu tout à l'heure. Le transpose ne fait pas de copie, il modifie juste la vue qu'on a sur les données. Donc euh, si on avait juste fait un A.T.SUM, eh ben, on a les mêmes résultats que si on était en C parce qu'en fait les données restent stockées en C en dessous. Vous continuez votre périple, vous arrivez dans une forêt sombre, un peu grinçante leur dit, bon, alors, voilà, j'ai un tableau de, de vitesse. Là, j'ai fait des, des, des mesures et j'ai fait des, des enregistrements réguliers de notre vitesse sur les, les derniers jours. Euh, mais par contre, le problème, c'est que, bon, ma mesure de précision à base de calcul du vol des oies sauvages, c'est pas méga précis. Euh, du coup, j'ai un peu de bruit. Euh, PS, si vous utilisez aussi du GPS, c'est aussi avec un peu de bruit, même si ça a l'air plus scientifique que les oies sauvages, mais en vrai, c'est pas mieux. Quoi. Euh, et du coup, ce qu'on va vouloir faire, c'est... Enfin, calculer les moyennes sur une fenêtre glissante de, de cinq éléments euh, pour pouvoir en fait un peu lisser le bruit euh, en supposant que en fait, euh, la vitesse ne va pas trop trop évoluer entre deux mesurements consécutifs donc ça va permettre d'éviter un certain nombre d'outliers etc. etc euh, on a une première implémentation avec une boucle fort cf point numéro 1 les boucles fort c'est le mal euh, mais bon ça fait, ça fait son job euh, si je le mets sur np.range ça me donne bien la moyenne et euh, bon ça le fait en 700 millisecondes euh, bon voilà je, ok première référence après j'avais pas un, vraiment une très grosse, un très gros array mais ok euh, alors peut-être que certains Diront oui, non, mais en fait, il y a moyen de faire mieux parce qu'on a une fonction qui s'appelle comme donc qui est la somme cumulée. Et comme la moyenne, en fait, la moyenne glissante, c'est juste on retire un élément, on en rajoute un et tout. On peut avoir une implémentation un peu sioux en utilisant comme somme, une sous-partie, euh, euh, voilà, et euh, c'est ce que fait ici. Donc on est à 3,7 millisecondes, donc on est 200 fois plus rapide. Donc c'est pas mal. Euh. Les plus matheux dont on veut vous dire Ah non, mais il y a encore mieux que comme ça mais Il y a un truc qui s'appelle la convolution. La convolution euh, qui est très utilisée en traitement du signal et qui du coup a des routines ultra optimisées qui sont appelées en dessous. Et euh, là, on est en 500 microsecondes. Microsecondes. On a encore gagné un ordre de grandeur, donc euh, enfin, ouais, bon, <rire> c'est vraiment cool. Euh, moi, je vais vous parler d'une solution qui utilise les strides. Euh, les strides, c'est un moyen en fait. Euh, depuis tout à l'heure, je vous dis, NumPy ne fait pas de copie, il modifie les vues et tout. En fait, qu'est-ce qu'il fait Il modifie les strides. Les strides, c'est euh, quelque chose qui dit à NumPy comment parcourir l'arrêt mémoire euh, qui est stocké en dessous. Euh, et euh, du coup, en fait, avec un, un peu de magie noire que je vais expliquer un peu plus tard, on peut utiliser les strides et euh, dire à NumPy de voir le vecteur linéaire comme une matrice... De, de, de, de, avec 5 colonnes et puis autant de lignes qu'il faut et euh, du coup on fait la, la, la, la moyenne à la fin de, de, de chaque ligne et du coup ça nous redonne un vecteur qui vaut exactement ce qu'on veut donc euh, c'est un peu plus lent que l'approche le, la, avec la convolution euh, mais l'avantage c'est que l'approche avec la convolution c'est une astuce qui fonctionne que si on veut la moyenne pondérée euh, si j'ai vraiment des outliers vraiment bizarres et que je ne veux plus utiliser la moyenne mais que je veux utiliser la médiane la convolution ne fonctionne plus. Par contre, l'approche avec les strides fonctionne toujours. Donc euh, c'est le, le moyen le plus euh, versatile de pouvoir avoir euh, des, euh, appliquer la fonction que vous voulez de manière, euh, sur des, des windows, sur des fenêtres glissantes. Euh, et, euh, et voilà. Donc, Les strides sont des, des vues virtuelles de votre arrêt. Il euh, n'y a toujours pas de copie. Hein, ça va juste modifier la façon euh, dont euh, NumPy voit les données, donc je pense que c'est un une des choses les plus euh, complexes à utiliser avec NumPy et qui demande le plus d'essais-erreurs et en plus comme on est vraiment en train de bidouiller au niveau de la mémoire on peut aller taper dans de la mémoire non allouée très facilement et du coup ça peut donner vraiment n'importe quoi mais par contre euh, si on en a vraiment besoin, si c'est vraiment le bottleneck de l'exécution de votre code ça peut donner des, des boosts au niveau des performances vraiment euh, énormes donc la fameuse slide promis pour essayer d'expliquer un peu la magie noire. Euh, si j'ai mon vecteur, euh, initialement, euh, il va avoir une stride de 1. Ça veut dire que qu'à chaque fois que je, je veux implémenter, euh, je, je vais sur, euh, je rajoute donc la pas 1, en fait je vais rajouter mon euh, size of int, euh, donc la taille de mon entier ou la taille de mon flottant, donc sans doute 8 bits euh, si vous êtes en flottant 64. Et euh, du coup j'ai 8 éléments. Je peux aussi lui dire, euh, quand je fais un reshape, euh, donc je lui dis de voir ce, ce vecteur-là comme une matrice de 2 par 4 et du coup mon, mon stride va être modifié parce qu'en fait il va gagner une dimension et je vais lui dire en fait quand je veux passer d'une ligne à l'autre il faut que tu rajoutes 4 et quand je veux passer d'une colonne à l'autre il faut rajouter 1 et on peut continuer comme ça je peux aussi faire une vue avec des duplications en disant ben, je veux quelque chose qui soit de dimension totale 3 par 4 à chaque fois que tu passes à une nouvelle colonne euh, tu mets euh, on descend de 2, et pour aller à une, ligne Pardon. une nouvelle ligne, tu rajoutes 2, pour aller à une colonne d'après, tu rajoutes 1. Et nous, ce qu'on a fait, en fait, c'est d'utiliser des strides 1 par 1, et du coup, on... là, on serait du coup sur une vecteur 5 par 4, on lui dit, euh, ben, tu mets 0, 1, 2, ensuite, quand tu vas à la ligne d'après, tu avances que de 1, donc tu mets 1, 2, 3, 4, et ensuite, à la ligne d'après, tu rajoutes que de 1 par rapport au truc initial, et euh, du coup, c'est comme ça qu'on réussit à tomber sur cette implémentation-là. Euh, donc les strides, c'est 1 et 1. Donc en fait, c'est of, size of i. Enfin, ici, ça va être 8 si on est sur une implémentation 64 bits. Et euh, la forme, ben c'est du coup les n éléments, la, la, la taille 5 qu'on veut donner. Et euh, la longueur. Et bien en fait, il faut calculer la longueur pour avoir la, la shape qui correspond bien et avoir tous les éléments. Et ça marche À l'issue de, de la forêt, vous tombez dans un petit village très chatoyant, plein de fonctions universelles. Fonctions universelles, c'est des fonctions vectorisées qui vont... Euh, agir sur les arrêts en façon element wise. Donc NumPy vient avec plein de fonctions euh, universelles, euh, de très basiques, genre add, multiply, euh, etc. Euh, des trucs de maths que vous avez tous vus et que peut-être vous avez essayé d'oublier euh, dans vos pires cauchemars, exponentielles, les fonctions trinoconométriques, euh, des, des opérations arithmétiques comme modulo, plus petit dénominateur commun, euh, etc des comparaisons pour les Bolléens, euh, des actions directement sur les bits, si euh, vous utilisez des numpirets de bits, ce qui est très possible. Et euh, ce qui est vraiment cool avec ces fonctions, c'est qu'elles supportent nativement le broadcasting, des opérations de reduce, des opérations d'accumulation. Alors comment ça se passe si jamais vous avez besoin euh, de faire euh, des, une fonction qui est un peu plus exotique euh, bah, Par exemple, imaginez que vous voulez avoir une fonction qui euh, va faire un espèce d'arrondi sur votre euh, tableau, sur votre array, en renvoyant la valeur la plus proche de, de la valeur initiale de l'array qui est présente dans une certaine liste donnée. Donc là, par exemple, ma liste contient 2, 5 et 12. Donc si j'ai 1, je veux renvoyer 2. Si j'ai 4, je veux renvoyer 5. Si j'ai 18, je veux renvoyer 12. Ben comment est-ce qu'on peut faire ça ben Une première solution, c'est de dire « Ouais, bon, ok, ben là, c'est NumPy, j'y arrive pas. Euh, je vais, euh, vais l'implémenter en MP, en, pardon, en Python pur. Donc, euh, j'ai fait ma jolie fonction euh, euh, qui renvoie euh, mon élément le plus proche. Donc, je, je soustrais, euh, grâce au broadcasting à un élément, je vais soustraire la liste de référence. Je prends, l je prends la valeur absolue pour que tout soit entre 0 et 1. Je prends l'argmin pour avoir celui qui est le moins loin. Jusque-là, ça va. Et euh, ben je vais utiliser une des fonctions de NumPy qui s'appelle apply along, qui va donc appliquer ma fonction ligne à ligne à tous mes éléments. Ça prend 5 millisecondes, donc euh, voilà, c'est pas... ça marche. Euh, J'ai aussi une fonction qui s'appelle numPy.vectorize. Attention, la doc dit, oui, alors en fait, ça s'appelle numPy.vectorize, mais c'est juste une fonction de convenance parce qu'en dessous, on a juste fait une boucle fort. Et les boucles fort, C'est mal. Euh, et effectivement, alors on gagne un petit peu, on passe de 5 à 4,3 millisecondes, mais bon, il n'y a pas de quoi tomber en pamoison, ça reste juste une boucle forte. Euh, si vous commencez à avoir pas trop mal à la tête avec le broadcasting et tout, vous dire oui, en fait, il y a moyen de le faire de manière totalement vectorisée, euh, alors en fait, en castant le truc et puis en rajoutant une dimension et puis en faisant un re-reduce -re après, euh, ben, ça marche aussi. Hein, on, ça, ça marche bien alors le problème c'est qu'temporairement temporairement en mémoire on rajoute le, autant de dimensions que la longueur de notre liste de référence euh, mais ça passe et euh, à la fin eh ben, euh, du coup euh, on est beaucoup plus rapide on est de l'ordre de la microseconde par contre on n'a toujours pas une oufong donc on n'a pas euh, tout ce support natif du broadcasting euh, du, des accumulations et, et de, de radius. donc bon une autre solution, ça peut être d'utiliser Numba. Donc Numba, c'est une euh, librairie qui fait du just-in-time compiling euh, pour Python, mais surtout pour NumPy. Et euh, bah, comment est-ce qu'on vectorise une fonction euh, avec euh, Numba On met un décorateur act-vectorize. Voilà, c'est fait. Bon, il faut lui préciser les types en entrée et en sortie. En vrai, j'ai menti. Euh, <rire> donc là, on avait des, des arrêts euh, d'entiers, on a des entiers en sortie, donc int, int, euh, voilà. Et euh, bah, on est un peu plus lent que l'opération parfaitement vectorisée, mais par contre, on a tout euh, ce que nous apportent les OUFONC au quotidien. Donc, par exemple, le fait de pouvoir euh, l'appliquer partiellement. Donc, on a tous les qui ont cette méthode point .at euh, qui va pouvoir dire, par exemple, je veux appliquer ma fonction, que sur un certain index, donc par exemple que là sur les éléments qui sont strictement inférieurs à 10. Donc c'est cool. Euh, donc là, la, au fond qu'on a défini, elle est unaire, donc elle prend qu'un seul élément. On a un certain nombre d'opfunks qui sont binaires aussi, comme add, multiply, etc., et euh, qui supportent des choses additionnelles comme reduce, par exemple. Donc après un np.add.reduce, en fait, c'est un, un équivalent d'un point somme sur un vecteur et euh, on a aussi du accumulate, qui va être un équivalent de comSum, etc. Mais euh, on peut créer ses propres ou fonctions si on a des besoins spécifiques avec Numba, et c'est aussi difficile que rajouter un décorateur. Pendant qu'on est en train de parler de just -in time compiling, euh, on peut aller beaucoup plus loin. On, par exemple, il faudrait calculer les distances optimales entre les donjons. Du coup, on a deux, deux séries de coordonnées. s'il faut calculer toutes les distances, bah, ça va faire un bon peu. Euh, on peut le faire avec une double boucle. C'est lent. 4 secondes. On peut faire une version vectorisée en se reprenant euh, une migraine à cause du np.newaxis. C'est rapide. Mais ça fait mal à la tête. Euh, on peut lire la documentation dans Scikit-Learn, dans le package Matrix, dans la partie Matrix, il y a quelque chose qui calcule les distances pairwise. Euh, et ça supporte bon, les distances classiques comme la distance euclidienne que vous voulez utiliser. Euh, ça supporte tout un tas de choses. Ça va supporter les distances L1, les distances Manhattan. Euh, ça supporte toutes les distances qui sont implémentées dans scipy, donc le Scientific Python. Et ils ont beaucoup de distance dans SciPy. Euh, donc euh, voilà, le premier point, c'est euh, sauf si vous avez vraiment des besoins ultra spécifiques, a priori, il y a sans doute quelque chose qui existe déjà ou dans NumPy, ou dans SciPy, ou dans Scikit-learn. Donc allez l'utiliser avant de réimplémenter votre propre convolution à la main. Et ça vous prendra moins de temps, et en plus, ça sera même pas buggé. Et sinon, on peut utiliser Numba. Comment est-ce qu'on utilise Numba On met un décorateur. At JIT. voilà euh, donc on peut faire un, un temps rapide, on était à 4 secondes je rajoute une ligne 147 millisecondes alors oui on est toujours un peu plus lent que si on s'est donné mal à la tête pour vectoriser mais euh, une ligne quoi ça marche aussi si on a des fonctions plus complexes donc là je vous ai pris la distance de points carrés. c'est une fonction rigolote, il y a du arc sache des trucs, c'est rigolo euh, qu'on peut aussi calculer naïvement ça, ça va toujours pas plus vite 6 hein, secondes et quelques euh, alors en fait cette arcosage, il y a vraiment moyen aussi de la vectoriser euh, elle fait vraiment mal à la tête il y a 3 à une somme euh, il m'a fallu je pense à peu près 2 heures pour la débuguer pendant que j'ai préparé ce talk euh, donc voilà ça, ça peut se faire hein. après prévoyez des tests unitaires pour être sûr que vous faites pas n'importe quoi 34 millisecondes par contre et Numba alors 200 millisecondes, ok, mais euh, vous économisez 4 cachets de doliprane et 2 heures de votre vie. Euh, vous vous rappelez, tout à l'heure, on avait fait un truc sur les running average, avec des strides qui faisaient aussi bien bien mal à la tête donc voilà les temps qu'on avait, en gros, de base, on avait en 700 millisecondes le truc naïf, on pouvait descendre en 500 microsecondes avec la convolution. Et avec Numba, du coup, comme tout à l'heure, on a défini une fonction actvectorize qui va être une fonction universelle, on peut définir des fonctions universelles génériques, qui vont pouvoir en fait s'adapter un petit peu, donc là c'est bien ce qu'on veut, parce qu'on veut euh, pouvoir avoir des arrêts de tailles différentes et utiliser des sous-arrêts. Euh, là du coup on a plein de boucles fortes, donc en fait on coderait vraiment notre, notre euh, Windows, notre euh, donc, uh, average sur fenêtre euh, bah, comme si on l'avait fait en C, quoi, en disant oui, bah alors je parcours tout, je re remplis dedans, et on est en 400 microsecondes, on est plus rapide que la convolution bon après c'est peut-être parce que ma taille de fenêtre n'est pas petite et que si vous ne mettez pas 5 et que vous mettez 500 voilà mais tout ça pour dire que euh, ça, ça fait quand même vraiment bien le job ça marche aussi évidemment avec la médiane euh, ou pareil encore une fois pour le coup c'est une façon assez naturelle d'écrire euh, une médiane glissante et, euh, et ça se passe très très bien nous voici arrivés à la fin de notre périple et euh, quelques points que vous pourriez vouloir emmener chez vous pour vos prochaines expériences. N'oubliez pas de revenir avec vos fiches de perso parce que sinon il faut tout recréer. <rire> euh, pour, si vous voulez faire du calcul pour la performance, euh, il faut essayer de sortir de la couche Python la plus vite possible et d'aller dans la couche NumPy. Et surtout, une fois qu'on est dans la couche NumPy, il ne faut pas retourner dans la couche Python jusqu'à la toute fin, donc euh, éventuellement pour la présentation des résultats. Mais il ne euh, faut surtout pas faire d'aller-retour, c'est le pire. Et euh, quoi que vous vouliez faire en numpy, en Python, oui, en, euh, quoi que vous voulez faire, même si Python a un truc super joli avec des itérateurs et des machins et tout, il euh, y a sans doute une moyen de le faire en NumPy, même si c'est un peu moins élégant. Et il y a aussi sans doute un moyen de le faire sans boucle fort. Et si vous avez besoin d'une boucle fort, euh, bah, passez-le par Numba pour qu'il vous le, euh, le compile et le vectorise et que ça se passe mieux. Quoi. Sauf si vous avez des besoins ultra spécifiques. Sans doute à peu près tout ce dont vous avez besoin est déjà implémenté. Dans NumPy, une grosse partie. Dans scipy pour tous les trucs un peu bizarres, genre je fais du, du signal processing, etc. Ou bien dans scikit learn Et euh, ça va être plus vite, ça sera plus rapide à l'exécution, ça sera plus rapide au déploiement et ça sera surtout beaucoup plus rapide au débuggage, parce que si jamais c'était buggé, bah vous ouvrez juste une issue sur GitHub et ce n'est plus votre problème. Et euh, voilà, si vous êtes dans un cas où vraiment vous ne voyez pas comment on peut faire ça avec euh, NumPy et que ça vous donne vraiment mal à la tête et que vous utilisez les strides et euh, qui est quand même un peu abstrait et que vous êtes avec trop de dimensions, euh, ben vous pouvez toujours revenir à faire des boucles sur les index et euh, Numba vous donnera un coup de main. Et... Alors comme tout, il hein, n'y a pas de fonction magique, il faut toujours benchmarker, euh, utiliser les time de, de Jupiter pour euh, évaluer rapidement, c'est vraiment très très bien pour avoir une idée de l'ordre de grandeur. Euh, mais ça vous, voilà, ça vous permettra, euh, ça vaut le coup d'essayer en tout cas NUMBA pour voir ce que ça peut donner. Merci à tous. Et voilà, moi je viens de People Doc. On a déjà fait euh, les clowns tout à l'heure, donc je ne vais pas insister, mais on a un club de jeux de rôle et de jeux de plateau. Voilà. S'il y a des questions. Oui Quand on ne connaît pas du tout NumPy, et, euh, enfin, par exemple, j'ai une idée de ce que je veux faire sur ma structure de données, mais je ne connais pas le nom en mathématiques ou autre. Est-ce que c'est facile, en allant dans la documentation de NumPy, de trouver la fonction euh, Alors la question, c'est quand on n'a pas de connaissances euh, en NumPy et qu'on sait ce qu'on veut faire au niveau des structures de données, est-ce qu'on peut utiliser la documentation, facilement la documentation de NumPy pour avoir des réponses euh... Oui et non, Stack Overflow c'est bien aussi. <rire> Scikit, c'est moins du coup sur la partie calcul numérique, sur la, la partie plus euh, machine learning. Scikit a une documentation qui est vraiment géniale et qui explique très bien ce qui se passe. Euh, NumPy a une très bonne documentation d'API. Euh, après, euh, voilà, c'est souvent euh, taper essayer d'expliquer le problème dans Google qui va renvoyer vers la bonne page Stack Overflow qui va dire il faut utiliser telle ou telle fonction euh, NumPy. Et ensuite, on peut aller sur la doc de NumPy pour voir le, le cas d'usage et les exemples exactement. Mais ouais, c'est plutôt ma recommandation. Oui. Déjà, merci. Pour la présentation, et euh, par rapport à tout ce travail, euh, si les comptons vous débordent, mmh? oui. si les comptons vous débordent, oui. Euh, alors je n'ai pas été fouillée dans les options pour savoir s'il y a moyen de, euh, de lui dire mais euh, par défaut si on utilise juste des strides on peut effectivement se retrouver euh, avec euh, des valeurs euh, aberrantes dans l'array euh, tel qu'il est vu par les strides parce qu'en fait on a tapé hors de la mémoire à l'ouer et euh... <rire> Oui. Alors, le aussi. Il faut, il faut, il faut, comment ça en fait. Alors, euh, euh, ne, oui, ah, pardon, la, la question c'est euh, comment on, comment on peut faire avec euh, Numpy du code qui va sur CPU et GPU Alors, je ne suis pas exactement sûre. Il me, alors, je vais peut-être dire des bêtises. Il me semble que j'ai vu passer une partie de la doc de NumPy sur comment est-ce qu'on peut le mapper en GPU, mais ma recommandation, ça serait de regarder du côté de Dask. Dask est une librairie qui euh, en fait euh, permet euh, est compatible avec la, la, la plupart des API de NumPy et de Pandas aussi si vous utilisez ce genre de choses euh, et qui est faite pour le calcul distribué et parallélisé. Et euh, je suis sûr que Dask, en fait, ça, après ça va, ça va calculer des graphes de computation en dessous, mais je suis sûr que ça peut être exécuté sur GPU et euh, avec un paramètre qui va être, euh, en fait tout le code va être similaire et ça va juste au moment de l'exécution du graphe dire est-ce qu'on le lance sur CPU ou sur GPU Oui Juste un petit commentaire pour vous dire. Mmh. Euh, en fait il y a une autre solution c'est Numba dans ce cas là il y a une euh, cible GPU Ok. Donc à, à... Avec le JIT euh, target égale GPU ok donc le, le, le commentaire était que pour répondre à la question précédente dans le public c'est qu'il y avait une, avec Numba il y avait un moyen de le, lui demander de faire du ja compiling sur euh, GPU. Bon mais, euh, merci à tous et puis euh, rentrez bien euh, de!